Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 juin 2020. Euh, avec l'aide de Medid, je vais essayer de contacter M. Claude François. Je ne sais pas si j'aurai des réponses, mais avant tout, je dis à, à reçu, à toutes les mamans, une bonne fête des mères. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais appeler M. Claude François, le chanteur. Merci à tous. Bonjour monsieur Claude François s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là Pourriez-vous s'il vous plaît monsieur Claude François me donner votre nom liste j'en avoue the... que the... ça il Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Monsieur Claude? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me chanter un petit air? Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Claude François. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi mes guides supérieurs si j'ai de beaux messages. Claire et nette Je prie Monsieur Claude François de se rediriger vers la lumière. Merci, Monsieur Claude. Au revoir. Au revoir, Monsieur Claude. Come to the house and sit upon the bed. Come to the house and sit upon the bed. Et ça Gracias.